André Grenier se casse de la DeFi, il dit que ça craint et on va essayer de voir pourquoi dans ce petit épisode, le troisième épisode de Crypto Culture. Oh, alors vous avez certainement vu l'info, c'était un ratable en ce début de semaine. André Cronier, le fondateur de Yern Finance et co-développeur de pas mal d'autres projets de protocoles et de blockchain, notamment celle de Phantom, a décidé de se retirer de la DeFi. Alors l'annonce de ce départ fait autant de bruit, d'ailleurs on peut le voir sur les marchés, parce que la, la plupart des, des tokens qui étaient liés de près ou de loin au protocole développé par André Cronier euh, ont connu des petites baisses, mais ce n'est pas là le plus important. C est, c est pas regarder les marchés d'un point de vue du trader. Il y a quelque chose de beaucoup plus important qui se trame avec ce départ-là, parce qu'on ne parle pas de n'importe qui. Euh, André, je vais l'appeler André parce que la prononciation de son nom est un peu difficile. Je crois qu'on dit cronier d'ailleurs au lieu de cronge, mais euh, toujours est-il que ce n'est pas ça le plus important, ni la prononciation, ni l'accent. C'est vraiment de comprendre les raisons de son départ. Ce qui m'intéressait le plus avec cet épisode-là, c'était de vous montrer en fait les répercussions que son départ peut avoir en tous les cas les réflexions que ça que ça impose alors euh, très rapidement pour ceux qui connaissent pas euh, André il faut tout simplement euh, retenir l'idée que c'est quand même l'une des figures les plus majeures de la DeFi alors on peut pour certains on le qualifie du parrain de la DeFi et en fait c'est vraiment un juste titre ça a été l'un des premiers à euh, créer des protocoles euh, sur le yield d'ailleurs Yield Finance a été l'un des premiers agrégateurs de yield où on pouvait donc stacker des tokens différents de différents protocoles pour euh, générer des des revenus dessus. Et paradoxalement, donc il avait fait ça pour développer la DeFi si vous voulez, paradoxalement, il en a il s'est beaucoup, il a beaucoup beaucoup critiqué le yield farming de manière générale ou la propension de la communauté à rechercher uniquement le profit. Ça pour les personnes qui suivent André depuis longtemps, il s'en est jamais caché. Il est il est quand même connu pour avoir tweeté pas mal de, de coups de gueule en fait sur la communauté. D'ailleurs, faut savoir que c'est pas le seul, Vitalik Buterin aussi a critiqué le critique en fait souvent la tournure que, que prend la communauté crypto à mesure qu'elle s'agrandit. Et donc la première fois qu'il avait expliqué son ras-le-bol, ça remonte à quand même février 2020. Donc il avait écrit un article « Building IndieFi sucks et, ». Euh, et là, bon, dans cet article-là, ça ressemble plus à un coup de gueule contre la communauté crypto qui en fait, il explique à quel point il en a marre de recevoir des critiques euh, de, de personnes qui, qui se cachent de moins en moins, qui sont de plus en plus nombreuses en fait, à montrer leur mécontentement. Et bon, même quand on fait des vidéos sur YouTube ou quand on est sur les réseaux sociaux on se quelque chose dont on est habitué mais bon avec sa popularité et le fait que les personnes investissent dans ces protocoles il avait une pression toujours plus grande ce qu'on peut parfaitement comprendre en tous les cas moi qui vous fais cette vidéo qui fait des vidéos sur youtube je peux vous dire que je peux comprendre à quel point ça peut être euh, vraiment pénible de recevoir des commentaires euh, négatifs ou qui sont pas constructifs en fait tout simplement et dans ce premier article là ce qui critique donc c'est le fait que la communauté enfin que l'espace DeFi devient hostile c'est à dire que les personnes cherchent toujours la petite bête à critiquer à critiquer sans chercher à essayer d'innover ensemble et d'avancer pour créer de meilleurs protocoles. Et puis là en janvier il lance un deuxième article qui est la suite donc du premier et qui s'avère qu'il ressemble moins à un coup de gueule mais à quelque chose, à un jugement plus réfléchi. Et ce qui est intéressant dans cet article de manière générale, et ce qui est très rare comme, comme donnée, c'est qu'on a affaire en fait à un développeur de la DeFi, quelqu'un qui contribue, qui participe à la développer, que ce n'est pas simplement les pensées d'un gars qui, qui vend des services, d'un commercial, d'un influenceur ou toutes les ou d'une personne qui utilise la DeFi. On a vraiment le point de vue, encore une fois, d'une personne qui touche concrètement les protocoles et qui les crée. Donc ça, ça c'est vraiment très intéressant. Et donc, le premier, pour commencer avec le premier argument, il reproche au fait que la, que la communauté est, devient de plus en plus impatiente. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'un développeur lance un, un protocole, tout le monde va lui sauter dessus en lui demandant euh, les nouvelles mises à jour, euh, quand ça va sortir, enfin, on leur demande sans cesse du travail en oubliant en fait que de, que de développer un protocole, ça prend du temps. C'est très difficile et qu'en fait, ils ont une espèce de pression. Encore une fois, hein, André la parle comme un développeur, en tant que développeur. La deuxième raison qui agace euh, André, c'est le fait, bien évidemment, ça, c'est la plus connue, le fait que les gens sont intéressés de plus en plus uniquement par le gain et le profit. Et euh, il explique que les gens sont pressés de voir la sortie ou la mise à jour d'un protocole sans même s'occuper du projet en lui-même qui les intéresse et le fait que cela va influencer le cours, que, ça, que le prix va monter. C'est l'argent et le profit. Et donc, il écrit que les gens s'en fichent, en fait, d'utiliser le produit ou un service. La seule chose qu'ils veulent, c'est une version, une, ce qu'on appelle une narrative en anglais, de votre produit pour faire de l'argent. Donc là, c'est une critique directe au yield de farming, par exemple. Il y a cette volonté, toujours, toujours, de, de, de faire du farming, par exemple, qu'importe la nature de token, qu'importe la technologie utilisée, tout ce que veulent les gens, bon, encore une fois, voilà, c'est des API le quatrième point que critique André, c'est au fait qu'on ne sache plus vraiment estimer la valeur d'un protocole ou d'un token. C'est-à-dire qu'il explique qu'on a tendance à penser qu'un protocole est bon ou un token est intéressant uniquement s'il prend de la valeur. Alors qu'en fait, la réalité est tout autre. Beaucoup de très bons protocoles sont ignorés car ils ne rapportent pas beaucoup d'argent en termes d'API alors qu'il y a des protocoles bidons, copier coller avec des forts taux d'API qui connaissent un très gros succès car finalement la carotte de l'argent est bien plus attractive. En gros, on ne sait vraiment plus reconnaître la qualité d'un protocole, et on devient aveuglé, ignorant, vous savez bien, on, fait des, on suit comme des singes la popularité d'un protocole, qu'importe la nature de celui-ci. Et ça, bien évidemment, quand on est un développeur, ça ne peut que nous attrister, parce que finalement, on se dit, à quoi bon ça sert de développer un bon protocole, si finalement, les gens ne regardent que les taux d'APY Enfin, sur le cinquième point, c'est là où André se lâche le plus, il va plutôt parler de l'ingratitude de la communauté, il va vraiment dire « community is bullshit », et euh, il va aussi critiquer le fait que la plupart des personnes, quand elles ont des tokens de gouvernance, en fait c'est pas la gouvernance qui les intéresse euh, la gouvernance démocratique pour essayer d'améliorer un protocole mais c'est surtout en fait pour euh, donner leur point de vue et être hyper exigeant Ils parlent de dictateur en fait. D'ailleurs sur ce point précis André explique qu'il regrette d'avoir distribué donc gratuitement les tokens de Yarn Finance parce qu'il explique que déjà d'une part lui a beaucoup euh, a perdu de l'argent en fait techniquement et d'autre part il explique que euh, ça a donné du poids à des personnes qui, euh, qui avaient un comportement de dictateur c'est à dire que pour quand ils ont des tokens de gouvernance, ils sont là à, à donner des, des, quasiment des ordres en fait aux développeurs en disant il faut faire ça, faire ça, Donc, et en gros ils conseillent aux développeurs de même pas le faire, de pas envoyer des tokens de gouvernance parce que sinon euh, toute leur créativité va être limitée et tuée dans l'œuf parce qu'ils vont devoir suivre les dictates de quelques personnes qui ne sont même pas au, au courant technologiquement des, des enjeux qui se présentent à eux. Alors la conclusion de, du, du billet d'André, il finit sur ces mots-là, alors c'est extrêmement cynique, et il dit qu'au il est préférable d'être un trader de shitcoin qui se balade toute la journée sur Twitter et sur Telegram à poster des injectives aux développeurs et en attente de mise à jour et quand le shitcoin sera à la hausse vous allez vous targuer d'avoir fait un bon trade et de le balancer à tout le monde et si ça baisse vous allez blâmer les développeurs sur le projet au moins vous gagnerez plus d'argent alors voilà dans les grandes lignes pourquoi André quitte en fait la DeFi. Alors il y a deux grandes choses à dire et je ne vais pas vous prendre votre temps, je vais le faire assez rapidement. Alors la première réflexion qu'on peut avoir sur son départ, c'est le fait de se dire que finalement ça va être la première fois dans l'histoire en fait de la DeFi, parce que c'est vraiment tout récent, qu'en fait un des fondateurs d'un de, protocole, d'un smart contract va, va se détacher complètement du smart contract qu'il aura créé. Et en fait, on, on est absolument dans ce qui est dans le fondement même de, de la création du smart contract, c'est-à-dire qu'il avait vocation, il a vocation à la base, ce code informatique de vivre sans la personne qui l'a créé. Et, et en fait, on se rend compte qu'au départ, c'est très important d'avoir un DAO et avec des leaders derrière qui sont euh, qui donnent des directives. Et puis, en, avec le temps, il est nécessaire en fait que le DAO devienne appartienne de plus en plus à la communauté et que le protocole soit utilisé par la communauté et non pas seulement par les personnes qui qui l'ont créé. Donc euh, vraiment, c'est une perspective, c'est une réflexion hyper intéressante en fait on pourrait en parler euh, très longtemps et on va voir en fait la suite parce que la question qu'on se pose tous c'est est ce que les gens vont quitter les protocoles liés à André parce qu'il est plus là et là, je ne peux pas vous répondre. Personne ne peut répondre parce que seul le temps nous dira. Moi, je vous fais la vidéo, on est le 8 mars. Euh, donc, je ne sais pas ce que, ce que ça va donner. Mais, euh, mais c'est vraiment très, très intéressant. En tous les cas, lui, il l'a mentionné à plusieurs reprises. Le but, c'est que quand bien même il serait mort, le protocole existe euh, malgré lui, malgré sa présence. Et pour la deuxième réflexion, c'est comme ça qu'on finit cette vidéo. Euh, alors, je vais parler en mon nom donc, et au nom de, aussi des autres personnes qui travaillent avec moi sur Zone Bitcoin. Euh, parce qu'en en fait, on est quand même... Euh, vraiment attristé de savoir qu'André parte euh, vraiment, c'est pas, encore une fois, on vous l'a dit euh, rapidement, euh, c'est vraiment pas n'importe qui en fait euh, sur la DeFi, dans le sens où certes c'était un développeur, mais un développeur déjà qui avait donné des cours hein, à l'université, donc il avait euh, une approche intellectuelle euh, très satisfaisante. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous pouvez lire, et je vous invite à le faire, vous pouvez lire ses articles sur Medium, c'est très précis, c est, c est, on, il se pose vraiment des questions fondamentales sur la nécessité de certains protocoles, sur certains secteurs de la DeFi, et pour le coup, c'était l'un des rares penseurs qui voulait améliorer la DeFi pour le bien-être de l'humanité. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout un mec qui recherchait l'argent, loin de là. D'ailleurs, il s'est tiré fondamentalement plutôt à cause de ça. Et ça, c'est dingue, en fait. Et puis, euh, donc voilà, ce qu'on voulait dire, c'est que au, au fait, on partage un peu son avis. C'est vrai qu'on voit que plus on avance de la DeFi, plus euh, ça touche une communauté toujours plus grande. Et c'est très bien en soi, parce que ça, fait, ça développe aussi tout le secteur. Mais dans le même, en même temps, ça ramène aussi beaucoup de traders de shitcoin comme il dit ça ramène aussi beaucoup de personnes qui franchement n'ont aucune connaissance économique et puis qui ne sont pas du tout intéressés par ça c'est à dire que ce qui les intéresse c'est de faire du blé et puis, et puis c'est tout c'est dommage parce qu'encore une fois on peut allier les deux en fait on peut vraiment gagner de l'argent c'est pas un problème mais sur des bons projets le problème c'est quand on se concentre sur des mauvais projets ou sur des, mauvais, sur des mauvaises activités et je finis là-dessus parce que moi, d'un côté, pour ne pas vous mentir, c'est un départ aussi qui m'effraie. Parce que je me dis, le type se barre, il quitte le bateau, il nous laisse dans un océan comme ça, où on, on va nager quasiment, en, euh, on ne sait même pas où, en, quasiment en eau trouble. Bref, euh, si les cerveaux comme ça, brillants, se tirent de la DeFi, honnêtement, vraiment pas une, ça n'annonce pas de belles choses. Quoi. Je suis désolée d'être pessimiste, mais pour le coup, voilà, suite à l'annonce, euh, oui. C'est dommage qu'il parte. Voilà. Et en tous les cas, on salue, jamais il regardera ce podcast, mais en tous les cas, on salue tout son travail, tout ce pour quoi il a contribué sur la DeFi. C'était vraiment, il a vraiment, vraiment été déterminant dans l'expansion de la DeFi. On lui doit énormément. Donc voilà. Euh, merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à bientôt pour un autre sujet de cryptoculture.